Aïe, on a vu nous ça, inshallah, nous avons fait ça, on a vu que nous avons fait ça. On a vu que nous avons a vu que nous avons fait ça. On a vu que nous que nous avons fait ça. On a vu nous avons fait anti foi sorala. Donc Madame la, na, Donc, e, famu, la na justice, la of the family. Don't eat a fan of France, and we can see that we can see that we can see that je la mm -hmm. euh, justice. La Je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 Ka do ou ma juge, quand on a eu un peu de temps, tout carré, a a Bézanflabimeni pour l'embé de à y un pourquoi ouais. C'est vrai, il fait que Il Il Il tu Il il y a ou a Il y a Il Il Il a Il a Il a Il Il y a Il bon bon normalement nico batul la casse bonkana bonjour on a mon nom madame m'a jugé à katou de bête c'est pas normal ni magia normalement ni a on a tout le on a a eu un jeu là. Gigi. On a eu un jeu On a eu On a eu un au emmeniez uh -huh. ma uh -huh. uh -huh. a a spéciale. y Donc ça veut dire que y aura volonté politique B pour que... Euh, be kasula, ukaku, il faut une volonté politique. Il faut une volonté politique. Le <t 'en> président instruction dit, mm -hmm. jiji nous nous bah, bah, vrai. là bla Nous nous Vous place vraiment Il va falloir mm -hmm. dire bah, mm -hmm. il va que mini mi, mm -hmm. la Souveraineté, mm -hmm. no mm -hmm. souveraineté so. oh, présent, le 14 janvier, nous décrété mais pour président Ibara Minké, 14 janvier, a amené, parce que le politicien a amené, politique quand vous alors que le a vous avez vu le bébé. Quand a bébé, vous avez le bébé. Mais la bébé. bébé. le bébé. bébé. bébé. Donc bouyer nous nou, ou lou de e ko entabray mm -hmm. parce que autorité manisse ndeko dollar a ce niveau de dollar avec mm -hmm. ko a a aurait de politique ni tamana dunte atifa ko mais kenekan trako mine ko tabawla politique mo do Allahu akbar donc, il faut que je ne me fasse Il faut que je me que je je donc, quand nous sommes en train du a le clan du clan a clan Canada. du clan du Canada. Le clan du Canada le clan du Canada. Le choix du Canada les favorisé on a dit fait Donc, il y a une déclaration qui est Il mm -hmm. euh, <rire> a une faite, a Le front uni mm -hmm. pour la souveraineté et la bonne gouvernance au Mali. Allahu Allah. Il l'union sacrée. Mm -hmm. Mais, Mmh. a mmh. mais l'Union sacrée, uchara, Voilà. Le front, parce que Nico, qu fermez ma front. Mmh. La. Tiski, tis frangyonga si. mmh. Ambe frangyonga pour la souveraineté. Mmh. en 1960. Okay, la indépendance anga mmh. mmh. Mais souveraineté. Mmh. Souveraineté. Il est il y a des papier qui est officiellement un papier qui est un papier qui ma un papier qui qui Yes. <laughs>